Et bien salut à toutes et à tous, même compagnie, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Écoutez pour ma part ça va nickel comme d'habitude Et ne venez pas me dire en commentaire que j'ai l'air un petit peu moins motivé Puisque je vous dis que je vais bien et que je suis content de vous retrouver aujourd'hui Pour un nouvel épisode de Planet Coaster Et regardez, c'est un VIP lui, il a pris un petit bracelet Oh c'est bon ça, et regardez comme ça fonctionne Pas du tout, il n'y a plus personne, c'est pas grave Les amis, nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec beaucoup de choses qui ont été faites Mais qui ne sont pas terminées Alors par contre... Ceux qui cassent les bancs là comme ça, euh, attention tout de même, je vais vous casser euh, Je vais vous casser les dents moi je vais... Ils ont même détruit les poubelles oh C'est un scandale mec Non là c'est trop Non là c'est trop carrément Là c'est trop il n'y a plus aucun respect Alors les amis Regardez on va juste aller au parking Vous avez envie de faire pipi c'est par là bas les toilettes Euh mais il y a des toilettes juste ici Bande de débiles. Bon bref On va aller sur le parking Pourquoi Parce que regardez Oh, oh c'est beau bon. Oh Qu'est-ce qui se passe ici Bah oui, tout à fait, un nouveau coaster qui vient d'apparaître Alors regardez, on peut voir euh, le coaster passer Et ça c'est chouette, parce que les amis... Ah regardez, on l'a encore vu passer On est sur le parking Voilà, en vue euh, évidemment... Euh... Bonsoir Et en vue euh, en vue voiture, quoi, en vue réelle, on voit... Voilà, est-ce que c'est pas sympa On voit un coaster ici On voit le euh, 360 power ici On voit le coaster jaune ici On voit la tour infernale ici on voit encore un nouveau truc ici Bah oui messieurs dames c'est encore des surprises Et puis ce coaster là ah, Je suis plutôt content euh, Vraiment le parc Niveau aménagement Je pense que j'ai jamais fait ça aussi bien Donc euh, c'est vraiment que du kiff Donc je vais vous montrer en vue, euh, en vue FPS En vue euh, visiteur Puis après je vous montrerai en prenant un petit peu de hauteur Vous allez voir que c'est pas parfait pour le moment Alors j'ai ajouté ici un carousel Le problème aussi j'ai ajouté pas mal de choses <rire> Qui ne fonctionnent pas C'est à dire que les gens s'en foutent en hein, total Il y a personne qui rentre dedans Pourtant si on regarde, hop, voilà on est sur du 96% pour l'environnement Mais voilà, niveau bénéfice, malgré que ça coûte pas cher, les gens s'en foutent parce que les gens sont pas hypés Mais c'est pas grave, on s'en fout, nous on veut faire un parc assez cohérent et réaliste Donc le carousel, c'est la base, voilà j'ai envie de vous dire On va aller par là-bas puisque c'est là que plein de choses ont été faites Bon ici la queue pour ce coaster, vous vous doutez bien, comme tous les autres coasters d'ailleurs, c'est une totale réussite C'est une totale réussite euh, le 360 power, bah écoutez, il y a quelques personnes qui y vont C'est pas encore la cohue, mais c'est déjà pas mal On a euh, ici les balançoires Les gens y vont également, vous voyez, ils y vont sans problème C'est un petit peu plus hypant que le carousel, visiblement Voilà, les chaises volantes, ils aiment bien Donc nouveauté ici, regardez les petits tacos qui passent et qui passe juste au-dessus des visiteurs sur le côté, moi je trouve ça vraiment, vraiment chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup cette euh... idée. D'ailleurs justement, je vais faire écho à ça. Euh... Et en plus ce qui est vraiment sympa. Ce qui est vraiment sympa mais on va faire un on-ride. Voilà. C'est que juste ici ça passe en dessous du 360 power. Alors c'est pas dangereux, hein, je vous rassure. Au pire, euh, on se fait vomir dessus, mais bon. Hey. Alors il y avait Théo Camio qui m'avait suggéré de renommer l'attraction du karting euh... Yara ou Esperanza. Donc, qui fait référence au jeu Far Cry 6, donc tropical. J'ai décidé de garder euh, le racing, mais d'utiliser Yara et Esperanza pour les prochaines attractions. Et donc, du coup, cette attraction est à thème. Les tacos, juste ici. L'attraction s'appelle Yara. La file d'attente n'est pas terminée, la structure a été commencée, mais c'est pas terminé. Et l'autre coaster qui est un. Qui est un. Bah, qui est le The Monster. Malheureusement, pour le moment. Les gens, bah si les gens commencent à y aller mais c'est vrai qu'ici on est un peu reculé encore Ah les gens commencent à faire le tour du parc hein, quand même hein. Les gens commencent à enfin faire le tour du parc et ça c'est pas mal Donc c'est pour ça qu'il commence à y avoir un petit peu plus de, voilà plus d'entrée Voilà Et ça c'est Esperanza, Esperanza la ville de la dictature dans Far Cry 6 Et vous allez comprendre c'est l'idée qu'il y a là-bas avec du coup les voitures vintage Donc voilà un petit peu, pareil la file d'attente elle est pas terminée donc je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit, euh, petit on-ride de ce coaster, vous allez m'en dire ce que, ce que vous en pensez. C'est pas fini, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Voilà, donc on va y aller, ceux qui connaissent Far Cry 6, vous aurez euh, quelques refs. Donc voilà la file d'attente, petit éléphant, voilà on va suivre les gens. Tac tac, donc là vous voyez on passe vraiment dans le, dans le coaster, alors est-ce qu'on pourrait voir un, un wagon passer, ce serait vraiment chouette. Euh, oui, ça va être possible, là il y a le, le, le wagon qui est parti, alors il y a que deux trains au total... Pour 5 ou 6 wagonnets accrochés, je sais plus. Donc là, tac, tac, tac. Voilà, il arrive là, donc quand on fait la file d'attente, il nous passe juste autour. Alors, c'est pas aussi stylé que le Vaudan dans Europa Park, hein, mais euh, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà ça. On passe par ici, tac, tac, tac. On suit la file d'attente, on monte, on monte, on monte. Hop, et on arrive ici directement. Voilà. On n'est pas fini non plus, hein, l'intérieur n'est rien. Hop, et voilà, et on s'installe et on fait le on-ride Allez c'est parti fermeture des ceintures alors on est dans la vue d'un enfant hein. on est dans la vue d'un enfant donc ça change un petit peu et voyez les tacos juste à côté voilà donc en fait ça ça mélange avec l'autre petite attraction avec les tacos l'attraction Yara donc voilà vous avez un petit peu l'idée donc le lift il n'y en a qu'un seul avec une vue un peu sur Esperanza donc Esperanza la ville dans Far Cry 6 j'ai essayé de faire ça un petit peu le but c'est que c'est des maquettes hein. c'est pas des vraies maisons on va dire ce ne sont que des maquettes hein. C'est parti, je me tais et je vous laisse apprécier. En espérant que vous allez kiffer. Euh, que vous allez kiffer. Voilà un petit peu pour, euh, pour l'attraction, hop on va se remettre du coup ça y est en vue, euh, en vue aérienne, on va passer par, euh, par derrière Mais est-ce que je vous avais déjà montré la tour infernale ou pas dans la dernière vidéo Je ne sais plus du tout Je sais plus du tout si je vous avais montré la tour infernale dans la dernière vidéo euh, En tout cas ben voilà, euh, green Hell. oui non certainement pas, il faudra que je change hein. Je sais plus du tout si je vous ai montré ça dans la dernière vidéo, je me sens un petit peu con en tout cas, ben voilà. <rire> C'est aussi là. Mais euh, <rire> ça faisait un petit moment qu'il était là. Mais je sais pas ce que je vous l'ai montré. Donc voilà, un petit peu pareil. C'est pas, pas terminé. Mais vous avez à peu près l'idée. Et pareil, les gens ça ne les intéresse pas. Ils ont un petit peu peur. Et il n'y a pas encore assez de trafic. Mais quand il y aura vraiment plus de choses ici, je pense que les gens viendront sans problème. Hein, je vous remonte quand même que ces attractions là fonctionnent très très bien. Vraiment. Hein. Voilà, on est sur un bon bénéfice. Euh, toujours ici, regardez. C'est quand même magnifique. Et pareil ici. Oh bah ben, la queue même, elle est. Oh, la queue, ça y est, elle sera grandie de ouf. Donc, vraiment, euh, voilà, c'est des bonnes fluctuations. Peut-être que là, ça va également, euh, la cote va réaugmenter au fur et à mesure. C'est euh, tout ce que j'espère. Voilà un petit peu, donc euh, je vous montre un peu de haut le layout. Donc, euh, je suis assez content. L'attraction est quand même assez rapide. C'est un petit peu le but du jeu. Euh, parce que c'est compliqué. Je voulais pas le faire faire aller trop trop haut. Je voulais que ce soit un peu un coaster intermédiaire. Et pas que ce soit un truc trop sensationnel que les gens voudront pas faire. Il y a déjà des trucs sensationnels là-bas, hein. Et euh, surtout le jaune c'est le plus sensationnel Disons-le, hein, c'est le plus sensationnel le jaune Et je trouve que niveau fluidité Vous m'en direz des nouvelles mais j'aime plutôt pas mal en vrai C'est pas dégueu hein. C'est un des meilleurs que j'ai pu faire Un des plus cohérents, un des plus réalistes peut-être Je sais pas, donc franchement euh, Pas déçu Donc que la décoration, la thématisation, et thématisation euh, Et puis voilà un petit peu pour, euh, pour ce que ça donne Et puis vous voyez à côté les, les tacos Voilà les tacos comment ça se passe Tout simplement, donc vous voyez là j'ai enlevé les, les rails on les fait passer sur le bitume. Je trouvais ça assez sympa. Là, on passe, on se entre les voitures euh, qui viennent en sens inverse, etc. Donc, euh, je trouvais ça plutôt sympa de faire comme ça, un peu à la Far Cry 6. Vous savez quand on essaye de, bah, quand on roule dans Far Cry 6, quoi, qu'on fait les, les foufous. Donc là, on passe euh, en plein dans le euh, dans l'autre attraction. C'est pas dangereux, hein. clairement pas. Donc, euh, donc voilà, on passe par ici. En fait, on va pas vraiment faire un arrêt parce qu'on se fait chier. <rire> c'est clairement. Et puis là, tu montes ici. Donc ça, ce qui est sympa, c'est que t'es à hauteur, bien sûr, quand tu sors de cette attraction là. hein. Tac, tu sors là, tu descends, boum boum boum Et puis tu te retrouves à la même hauteur Que l'autre... Euh... Oh, bénéfice Plus 5000, tout à l'heure j'étais à plus 3000 Donc c'est en train de se rentabiliser Là je descends par là, hein. et puis eux ils continuent Ils passent juste au dessus euh, des visiteurs On va mettre en vue accélérée, on va suivre euh, Le taco, ils repasse dans la jungle Ici, donc c'est vraiment sympa Parce que ça fait vraiment un petit tour quand même plutôt cool Tu descends là à côté de la file d'attente Et tu termines Ici tout simplement quoi En vrai c'est pas mal et je crois que les gens viennent et ça ça fait plaisir Et ça ça fait plaisir On va commencer à, à attirer Oh ouais là on commence à attirer les gens Regardez Là ça commence à attraper les visiteurs Il faut être patient Et, euh, et combler euh, Entre et voyez les gens commencent à venir Vraiment hein. Ah oui avant il n'y avait personne qui faisait ça On changera la musique également Non vraiment ça se passe super bien Pff. Chapeau hein. franchement je suis super content Alors les décors c'est pas terminé mais limite on peut dire qu'ici j'ai pas besoin de faire plus hein, Ça sert à rien Parce qu'en vue aérienne oui ça fait vide Mais quand t'es au sol euh, Franchement euh, c'est un parc d'attraction C'est pas une vraie ville Quand t'es au sol tu remarques pas tu sais que c'est des maquettes Tu vois ce que je veux dire en vrai c'est suffisant Alors ici par contre là je mettrai un grand arbre On va faire des trucs ici vous inquiétez même pas Et puis là j'ai pas fini la structure de, euh, de ce truc euh, Je sais pas trop comment je vais faire en tout cas mais, euh, mais voilà un petit peu pour tout ce qui a été fait Je suis assez content a euh, savoir qu'ici j'ai fait des tests euh, Cette grande place là elle m'énervait euh, Pourquoi elle m'énervait Parce qu'elle était beaucoup trop grande Et qu'il n'y avait pas grand chose, enfin il n'y avait rien en fait Et je voyais pas quoi mettre Du coup je me suis dit, sachant que des gens avaient proposé de mettre une grande roue euh, Je m'étais dit je vais mettre une grande roue Alors j'ai fait le test, j'ai mis une grande roue J'ai même mis un autre, un autre flat ride J'avais mis euh, Précisément Je vais vous dire hein. J'avais mis donc la grande roue, alors pas celle là Mais du coup celle là, et le problème alors c'était plutôt pas mal, hein. ça cachait pas trop la cascade Bon là ça cache la cascade Mais ça cachait pas trop la cascade, le problème c'est que niveau enthousiasme c'est zéro Donc je sais que personne va rentrer dedans Déjà que c'est compliqué de les faire rentrer dans d'autres trucs Et j'avais combiné Avec un autre flat ride Je ne sais plus lequel Alors c'était pas celui là mais c'était un truc dans le genre Vraiment sympa euh... Bon quelque chose comme ça Mais en moins, euh, en moins flippant Ah ça devait être ça un truc dans le genre, c'était pas, c'était peut-être celui-là ou un truc dans le genre. J'avais combiné à ça et le problème, c'est que personne n'y va. Alors, ça rend super bien au milieu, mais vraiment, personne n'y va. Alors, j'ai dit qu'on s'en fout que les gens n'y aillent pas. Ah, il commence à aller dans le carousel, quand même. On s'en fout que les gens n'y aillent pas, mais franchement, là, c'est si c'est une place principale et qu'il n'y a aucun intérêt, ça ne sert à rien. Donc là, je sais pas quoi faire, les amis. Je vous laisse me suggérer vos idées en commentaire parce que je suis assez mitigé. On peut faire plein de choses, en fait. Hein. On peut... Faire un autre, on peut vraiment mettre un flat ride pour le coup Qui pourrait peut-être plaire mais Faut que ça reste dans le thème parce que par exemple ça c'est futuriste Et ça rentre pas mais jamais je mettrai ça Ça c'est vraiment futuriste, hein. je veux rester, on est quand même dans une jungle On va pas faire un truc que des spatial euh, On peut faire aussi une attraction Sur rail, alors compliqué Parce qu'on n'a pas non plus des 100 et des 1000 euh, Les tacos, on a déjà les tacos Là-bas et c'est suffisant Mais en même temps on peut aussi faire une place, euh, je sais pas Moi, euh, naturelle, alors pas une cascade Parce qu'on a déjà la cascade là-bas, donc je sais pas du tout est-ce que vous pensez même qu'il faudrait carrément supprimer tout ce cas-là et refaire un, une petite allée quitte à mettre d'autres attractions sur les côtés Je sais pas. Je vous laisse me suggérer. Moi je me laisserai un peu planer. Et par contre, je me suis fait mais. Mais pourquoi les gens, ils ont aucun respect de mon parc alors qu'il est magnifique Pourquoi les gens respectent pas mon parc Je comprends pas. Mais c'est quoi cette histoire Regardez Les gens kiffent mon parc et il y a des fils d'up Mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai, ils ont tout retourné, ils en ont rien à faire. Bon, heureusement que le parc est rentable. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Euh, moi je pense. Bon, il faudra donc décorer tout ce qu'il faut ici. Moi je pense que là, il y aura un ou deux attractions. Alors, peut-être encore une montagne russe. Peut-être pas des flat rides. Parce qu'il y a assez de flat rides et j'ai l'impression que ça fait pas trop de succès les flat rides. Et qu'il y en aura peut-être là. Je maintiens que là il y aura probablement le raft Le rafting que je voulais faire là Mais je le mettrai là je pense On va faire un truc de raft ici ça peut être vraiment sympa Donc là il y aura rien d'autre qu'un raft Et là probablement on Terminera avec donc soit flat ride Ou soit un ou deux montagnes russes Et après c'est terminé Après il n'y a plus qu'à rendre ça encore mieux Mais on ne pourra pas faire plus que ce qu'on a Et on a un parc qui est quand même relativement complet Regardez la taille du bordel quand même Eh hein. hey. Encore une fois, on rappelle comment on a commencé On a commencé avec ça, hein, d'abord. Et puis, on a rajouté ça. Et puis, on a comblé l'espace. Et puis, on a mis ça. Et puis, après, on a fait quoi On a fait ça. Et puis là, je me rendais pas compte, mais on a fait tout ça, quoi. <rire> et puis, on a fait ça juste avant, mais... C'est fou, je suis assez content. Vraiment, j'espère je... que vous kiffez. Moi, je suis très, très, très content. J'ai hâte de lire vos commentaires. La file d'attente, ça... Eh, mais c'est que ça commence vraiment à venir. Hein. Ça commence vraiment à venir, hein. Ça ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah du coup j'ai rajouté des toilettes ici hein. Je vous l'avais pas dit mais vous l'avez vu J'ai rajouté également une machine à... Ah bah ils sont rentrés dans la machine J'ai rajouté une machine à pince là J'en ai rajouté une également là-bas Je me suis dit pourquoi pas Alors est-ce que vraiment... Ah il y a eu 7 utilisations quand même Il y a eu 7 utilisations Et là-bas... 3 Bon à côté des toilettes Je sais pas si c'est sexy mais... On, on sait jamais, en attendant que quelqu'un fait pipi Un autre peut jouer, c'est ça ce qui est cool Donc je me dis pourquoi pas Bref, donc voilà un petit peu les amis Je suis preneur de toutes vos idées euh, Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Carrément on pourrait en fait Effacer là et faire un pont Et faire traverser de l'eau mmh, On verra, déjà on fera le raft Et euh, ça nous donnera peut-être des idées Si jamais il n'y en a pas Donc voilà wow, c'est Et vous inquiétez pas on fera par la suite des vidéos on-ride de tous les coasters. Une fois que tout sera bien terminé, pas de soucis. De toute façon, si vous voulez voir des on-ride, vous pouvez voir bah, les précédentes vidéos. Même si du coup, c'était pas encore décoré comme là. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu l'évolution. Donc voilà, merci à vous de me suivre les amis. J'espère que vous voyez quand même que je suis motivé. Parce qu'à un moment donné, si t'es pas motivé, tu peux pas faire tout ce que j'ai fait. Il hein. faut, faut, faut réfléchir. <rire> Bref, les amis, je vous fais plein de bisous. C'était M.Colo. Ciao tout le monde. Et abonnez-vous. Hein. Très important.